Voilà. Les gars, regardez. Regardez le largage. Hop. Combien de mètres 100 mètres, les gars. Est-ce que mon tuto pour avoir un loadout n'est pas trop bien Du coup, je vais essayer de vous, vous expliquer comment avoir vo votre loadout le plus vite possible. Déjà, il, il y a des petits trucs à savoir. Par exemple, on peut pas acheter le loadout actuellement. Du coup, ce que je vous recommande de faire, faites de l'argent dans une zone tranquille. Genre là, tu vois, j'ai 3200 balles. Ça continue de monter. Hop, j'ai bientôt 4000. Là, il faut pas 4000, il faut 5000. Les caisses, c'est là que tu as le plus d'argent. Là, j'ai balancé le radar portatif. On peut voir qu'il y avait un mec accroupi à l'étage de cette maison. C'est bon. Il est mort. Là, on peut voir que je suis traqué à 4 sur 4. C'est pas super important parce que la plupart des mecs. Ils ont forcément un niveau inférieur au mon premier, logique. Je sais ce que vous allez dire, j'ai fini à 1HP, mais bon. Ok. Je viens de me prendre une balle de sniper dans la tête. Est-ce que c'est agréable Non, pas forcément. Sniper à droite. Je vois que certains d'entre vous l'avez vu. Alors là ce mec, on voit qu'il est pas mauvais parce qu'il vient de me mettre un deuxième headshot. Mais là, qu'est-ce qui va se passer, les gars Je vais me lever. Et qu'est-ce que je constate Qui m'a Étant un, pas un habitué du rush. Et il est mort. Je sais ce que vous demandez tous, mais. Chaud, qui est-ce qui vient de tuer ce mec Et la réponse. C'est très simple, la réponse est, c'est un mec là-bas, du coup, on prend la visue On tire une balle à côté, puis 3, 2, 1. On va soigner une plaque c'est mes dernières plaques. Il veut camper dans sa maison, il veut pas d'écale, pas de problème Moi je vous conseille toujours de mettre la voiture à cover d'un angle Et là, j'achète, bam, mon sniper Du coup, en fait, la réponse à comment avoir son loadout, c'est euh, Il n'y a qu'une seule solution, faut attendre que le truc tombe de l'avion Ah il y a les forteresses aussi, excusez-moi, excusez-moi, j'ai fait qu'info. Il y a les forteresses sur lesquelles on peut aller. Les forteresses qui sont ces trucs-là en lourd. Mais c'est dangereux parce que tu dois tuer tous les bots. Les bots qui sont super forts, c'est les bots de Counter-Strike. Donc ils ont un Wallach et un bot, Et en plus, il y en a une vingtaine. Et en plus de ça, tu es campé aux maisons, aux maisons autour par d'autres personnes. Donc moi, les forteresses, à part si vous êtes quelqu'un de chaud, je vous déconseille d'y aller. Alors, est-ce que le drone hostile vient d'être claqué par un mec qui vient juste de l'acheter là à l'instant Ah Oh, my God. nouvelle zone de sécurité identifiée. Hello, man. Hey, dude. Punisher, it's your name, man. Hey, dude. Bro, why you camping? And you so bad Du coup j'imagine que c'est lui qui a acheté le drone Et qu'il n'est pas disponible actuellement Ouais c'est ça On peut acheter que un drone par truc Attention. Attention. Tiens tiens tiens <rire> La prime que je voulais prendre. Je suis à 2 sur 3, c'est que je me trompe pas, c'est que ça doit pas être loin. T'imagines que... Je m'arrête, c'est Wam encore qui me fait tirer dessus par deux mecs. Putain! Là-haut! Putain, c'est les. Kobe En fait les gars, ce que, ce que je vous conseille de ouf, genre vous êtes des mecs qui aimez vraiment bien avoir votre loadout, l'avion passe toujours dans la zone en diagonale et lâche le votre colis dans, la, dans, dans une zone entre la zone 2 et la zone 6. Mais il vous lâche une grosse diagonale de loot. Ce qui fait que si par exemple je me dis « vas-y, je me positionne là, je loot un peu ici », je serai forcément pas loin d'un de mes colis. Et c'est ce qu'on ce qu va faire. Je vais me looter tranquille dans cette toute maison à la con, je vais attendre un peu, je vais la jouer cool, et je vais attendre que mon colis tombe. Voilà. Regardez, regardez le largage, hop Combien de mètres 100 mètres, les gars. Est-ce que mon tuto pour avoir un loadout n'est pas trop bien Après, je sais qu'il y, des... qu y a des gens au-dessus de moi. Regardez, il y a quelqu'un qui vient de prendre le colis là, qui était ici. À mon avis, il l'a pris. Il est rentré dans cette maison et il va aller sur le toit. Dans quelques secondes, on aura un joueur sur ce toit de cette maison. That's my world. vais chier putain de merde re... Je suis pas encore habitué les gars Au bon travel time, bon bullet drop Et je mets énormément de body shot. Je sais pas à quelle hauteur faut mettre le viseur Pour mettre des headshots sans arrêt Je connais pas la retombée des balles Le signal d'hier nous manque C'est bon je l'ai monté en approche. Je, je vais faire les maisons au dessus Je vais esp espérer trouver un truc Comment tu fais le, le bunny dauphin tu, euh, tu, tu tu plonges, à ce qui paraît plus, euh, Je peux plus tirer ni rien, les gars. Bah, je te déconseille de le faire, du coup, Spartan. Bon, mais les gars, souvenez-vous de cette game qui reste gravée dans la roche pour vous. J'espère que cette petite game tuto pour sur comment avoir ces armes vous aura fait plaisir. Pour écrire GG Activision dans les commentaires.